Les gars, c'est William Frontenoy. J'espère que vous allez bien. On est dans un skatepark, on est au skatepark de Kroll, c'est tout près de Grenoble. Théo nous a rejoint. Salut, ça va, mec? Ça roule? Le défi aujourd'hui, on a sorti les deux enduros. On va essayer de faire des yes. tricks avec ces vélos là dans le skatepark, des sauts, des no-end challenge, des manuals. Donc, c'est parti. Premier défi, c'est juste là. Ouais. Allez, la première ligne, ça va être de rouler sur ce rail bien glissant, mettre les deux roues dessus et aller jusqu'au bout. Il y a un potentiel de chute, Théo, assez élevé pour commencer. Euh, ça glisse, y a un potentiel de pas grand chose quand même là. <rire> allez, let's go! Oh, oh, oh. Ah. Ça, on peut même réfléchir. troll Oui. Allez. Oh, oh non. Bien à la droite. Ah ah ah ah ah. ah. Ouh. Allez. Tout droit, tout droit, tout droit. Oui. Yes. Deuxième défi. On prend les lances ici, on saute par-dessus ce module-là et on arrive derrière dans l'herbe. La chute, t'as failli te tuer là. t'es timide. J'ai un nouveau défi de jump pour toi. Reste là. Je suis de fin. Oh là là là là. Toujours plus d'idées de merde. Trouvez ça, on va le mettre là. Et de là, faut sauter par-dessus et retomber là. Un début de high jump contest. On pourra faire ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Ça tombe facilement de toute façon, peut tomber facilement ouais Ouais ouais, ouais. ça, ça j'ai bien <rire> compris Ah, c'est un petit saut en hauteur de 50 cm, ça devrait aller ouais, Tu l'as rapproché du coup j'ai tapé là-dedans maintenant J'y suis allé pour voir ce que ça donnait On a dit à sa hauteur, un peu un chamboule-tout J'ai hein. ouais. pas allez du sud. Bip, bip. Dommage parce que le deuxième défi c'est le même mais de travers, regarde. Ça permet que je réussisse droit déjà. Allez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. <rire> le voilà, comme, comme je tape l'arrière, du coup ouais. ça me rebalance. Bon voilà. vas-y on passe au suivant, ah, c'est pas grave. Bah, vas-y le, le blanc, viens voir, continue. Celui-là, le même Il est plus haut et c'est dans l'herbe après ça va. vas go New trick. <muché> Bon bah allez hein Allez à toi J'étais quand même plus allé sur les franchissements Allez go ça y va c'est Oh faut y tirer oh. Ça se chie là hein j'ai horreur de ces trucs ah, dommage parce que le défi suivant il est encore plus gros <rire> Quand c'est qu'elle va arriver cette chute Ok d'accord qu'on prenne la technique Il va ouais, se faire mal, il, il va, il va faire il mal hey, C'est pas un kick hein, le truc blanc, faut sauter par dessus C'est mon appel, c'est pour t'aller plus haut Bon on va faire un défi plus tranquille pour toi On va se faire un défi no end challenge On va essayer de traverser le skate park sans les mains On part de là bas, il faut qu'on arrive à faire le premier plan incliné Et remonter ce plan là sans les mains Allez vas-y ça, ça va, ça va, est ça va, va, ça va Allez, allez 3-6 après Défi perdu. Moi je fais une petite euh, variante euh, freestyle là. Ouais. En gros ça va ressembler à ça, sauf qu'il va falloir faire une sortie 3-6. 480, on est pas loin est déjà. Pas. déjà. On est fait la moitié. Ça ressemblait à un 3 ça Bon un peu grugé sur la fin. J'aimerais bien le réussir mais propre derrière. On valide ou pas encore bien Ça bien. commence à ressembler à quelque chose là Valide ou pas C'est bon c'est validé Allez nouveau challenge Il y a trois petites bosses en goudron Qu'il va falloir faire en wheeling Ouais Ok, défi wheeling Wheeling challenge On va partir de là, on est d'accord ouais. Tu commences okay. vas-y Let's go Ouais Salut ah. Oh ça part mal Oh, oh, oh ça part mal oh. Oh. Oh. Oh. Allez Le virage Yeah Yeah Enchaîne! Enchaîne! Reviens, t'inquiète! Allez, Théo, quand même! Bon, attends, je vais le refaire! Allez! Allez, allez! allez. Oh. On part de là, on sert de la rampe là-bas! <rire> soit on saute par-dessus, soit il faut arriver arrière et sauter derrière! Est-ce que ça bouge? On l'a pas déjà checké! Ça va tenir. J'ai plus confiance en sauter par-dessus qu'en mode trial, moi perso. Mais. Oh, ça a craqué là. là. C'est ouais. bon, ça a tenu. Vas-y, petit gap. De là jusqu'à dans l'herbe, celui qui arrive. Tu vois, il y a un petit plan descendant. Ouais. À 5-6 mètres là. On essaye d'aller là-bas. Voilà, il est fort. va falloir pédaler fort. C'est un petit saut, hein? Pas mal, hein? New challenge, on prend les landes là du haut du skatepark. On arrive sur la grille, par contre, il faut rester sur la grille, il faut contrôler le freinage okay. pour rester dessus. Ok. Ça te va? Ouais, ça me plaît. Allez, Allez vas-y, let's go. Yep! Vas-y! Ah, vas maintenant plus dur pour le faire à, à l'envers. Obligation de rester sur cette grille là pour envoyer le tout gros venu de l'autre côté. Là c'est pas la même. Allez ah, chaud. Oh, D'accord. Oh. T'as pas dit ça là oh. Presque. Hein. J'ai pas crevé. J'ai pas crevé. Ouais. défi équilibre qu'on a trouvé sur le côté. Monter sur ce bout de bois, enchaîner là et sortir derrière. Vas-y, ça le fait. plus rien, tu vois, il y a une bonne grosse vis qui dépasse. Sur le côté, mais te prendre par la gauche. Oh ouais. ah, non Ah, ah, ah. ah merde Chier. <rire> Oh, oh, oh, oh, oh. La Oh. Bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, vous allez bien Oh. c'est le yes. créneau Merci Théo, allez le suivre sur Merci Instagram et puis on se dit à lundi 18h comme d'habitude, pense à t'abonner, à liker, ciao les gars, ciao Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur aureliapontenoy.fr, à la semaine prochaine, ciao